Je voudrais aujourd'hui que nous parlons de Pi Network. Cette crypto-monnaie dont les gens ont mal critiqué, qui aujourd'hui a une valeur de 314,159 dollars. Un seul Pi vous donne droit à 314,159 dollars. Vous imaginez Aujourd'hui, je voudrais encourager quelqu'un qui a un compte Pi et qui a commencé par miner et après, à cause de mauvaises critiques, il a abandonné son compte. Aujourd'hui, je te demande d'aller récupérer ton compte et de continuer le minage. Parce que bientôt, Pi sera lancé. Et avec Pi, tu peux faire n'importe quel échange, tu peux acheter n'importe quel article partout dans le monde entier. Ce serait une monnaie d'échange unique. Et d'ailleurs, les gens ont commencé par le faire déjà. Quand tu vois par exemple les hommes de Cameroun, les gens commençaient pas à échanger des, des objets contre Pi. Alors pourquoi ne pas miner cette crypto-monnaie là pour le peu de temps qui reste pour le minage? Toi qui n'as pas de compte, je vais te laisser le lien de l'inscription dans la description. Pour que tu puisses vraiment télécharger l'application et t'inscrire. Parce que en t'inscrivant, un Pi te sera donné gratuitement grâce à mon lien de parrainage. Alors dans cette vidéo... Je vais te montrer comment t'inscrire et comment passer toutes les étapes de vérification et être éligible pour pouvoir réclamer tes pis à l'avenir. Suis bien la vidéo du début jusqu'à la fin afin de ne pas commettre des erreurs à l'avenir pour ne pas rater la réclamation de tes jetons pieds que tu auras à miner. Salut à toi, si tu es nouveau, ou si tu étais seulement de passage, et que tu tombes sur ma chaîne, par hasard, alors je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne, comme tu as pu le constater, ici, nous parlons de la crypto-monnaie, des opportunités en ligne, de la formation en ligne, de l'investissement et toutes sortes des activités que tu peux faire sur internet, pour avoir des revenus passifs sur internet, à vie, tout, sauf de l'escroquerie. Avant de continuer à regarder cette vidéo, je vais donc te dire que si l'un de ces thématiques t'intéresse, alors faire moi plaisir en faisant ceci d'abord. Vous avez la possibilité de vous inscrire via votre compte Facebook ou avec votre adresse, mail ou le numéro de téléphone. Alors, en ce qui nous concerne, c'est avec le numéro de téléphone qu'on va le faire. Donc on clique sur le numéro de téléphone, on cherche maintenant notre pays. Vous allez défiler et chercher votre pays. Comme bon, moi je suis au Bénin, je cherche le Bénin, Voilà, le Bénin, on sélectionne le Bénin, Maintenant, tu peux mettre le numéro de téléphone. Je mets le numéro de téléphone très rapidement. Quand je valide, je clique sur suivant. Sur OK, patiente. Voilà, arrivé ici, vous allez coller votre adresse, euh, comment dire, votre mot de passe et confirmer le mot de passe. Et vous cliquez sur suivant. Alors, ici, vous allez mettre votre prénom et nom, nom de famille. Alors, je mets très rapidement. Alors ici, vous allez mettre votre nom et prénom, ou bien votre prénom, ou bien votre nom. Et c'est ça qui serait votre nom d'utilisateur et en même temps votre code de parrainage. Je dis bien, vous choisissez un nom, ça peut être votre pseudonyme, mais tout en minuscule. C'est ça qui serait en même temps votre code de parrainage. Et après quoi, vous allez maintenant cliquer sur... Valider pour évoluer. Voilà. Arrivé à ce niveau, on va vous demander de sélectionner des images pour prouver que vous n'êtes pas un robot et puis vous cliquez sur Valider. Bien, après cela, il va vous ramener ici. Vous allez encore cliquer sur le bouton Valider pour évoluer. Vous cliquez sur le bouton Valider. Et bien arrivé ici il va vous demander le code d'invitation c'est là vous allez saisir mon code de validation qui est Charlemagne avec C majuscule et S à la fin Charlemagne au pluriel donc vous mettez C majuscule et vous écrivez Charlemagne tel que vous le voyez avec S à la fin ça c'est mon code d'invitation après quoi vous allez maintenant cliquer sur valider d'accord après avoir saisi le, le nom et Charlemagne avec s à la fin qui est mon code d'invitation vous allez cliquer sur valérie et bien voilà si vous arrivez ici c'est que vous avez reçu votre inscription il ne vous reste plus que à cliquer sur commencer donc on clique rapidement sur commencer et après on va cliquer sur le bouton violet là vous cliquez sur ça le bouton violet là et vous devrez venir chaque 24 heures et cliquer sur le bouton. Et si vous regardez bien, vous allez voir que le bouton a changé déjà de couleur. C'est devenu vert. Donc le ménage a commencé comme ça. Donc chaque 24 heures, vous devrez revenir pour cliquer sur ce bouton-là pour continuer l'exploitation de votre Pi Network. Maintenant, on va cliquer sur le bouton violet là, ici en bas là, et sur les comptes. Donc vous allez cliquer suivant, suivant, suivant jusqu'à ce que ça passe. Voilà. Bien, comme vous le voyez le minage a commencé donc euh, n'hésitez pas à revenir chaque 24 heures pour cliquer afin de lancer le minage vous devrez cliquer sur ce bouton là chaque 24 heures d'accord vous regardez en haut vous voyez donc, euh, dès que vous vous inscrivez il y a un pis qu'on vous donne gratuitement grâce à mon lien d'inscription grâce à mon code de parrainage que vous utilisez d'accord donc dès que vous allez vous inscrire, vous allez voir qu'un pire vous sera donné gratuitement. Voilà. Maintenant, dans la phase la plus importante, la phase la plus importante, c'est de passer aux vérifications. Parce que l'inscription n'est rien. Commencer l'exploitation du ménage, ça, c'est rien. Mais la phase la plus importante, c'est de passer les vérifications afin de pouvoir réclamer ces jetons après. Donc, nous allons commencer en un premier temps par vérifier notre adresse email. On clique sur vérifier email. Donc, on clique sur vérifier. On va maintenant entrer notre adresse email. Alors, maintenant, on va cliquer sur vérifier. Nous allons donc ouvrir notre Gmail. Dans la boîte principale si vous ne trouvez pas le mail ouvrez votre dossier spam comme je l'ai fait vous allez trouver le mail là le voilà vous cliquez dessus ce niveau là vous voyez dans le contenu du message il y a quelque part où c'est écrit cliquer alors nous allons toucher clique et nous cliquons dessus alors nous allons l'ouvrir avec notre navigateur Bon, on va patienter le temps que le, la confirmation se fasse et voilà comme vous le voyez notre mail a été confirmé avec succès on va retourner maintenant dans notre application et comme vous le voyez notre mail a été validé avec succès et c'est coché maintenant nous allons passer maintenant aux vérifications de notre page facebook voilà on va cliquer sur page facebook dès lors que votre page facebook va s'afficher vous n'aurez qu'à cliquer sur le bouton connecter en tant que d'accord vous allez cliquer sur connecter en tant que et c'est fini votre page facebook sera cochée et vérifiée. alors comme vous le voyez la page facebook de cet utilisateur a été vérifiée avec succès maintenant on va cliquer sur vérifier sms On clique sur « Commencer ». On clique sur « Ouvrir l'application SMS ». Alors, dès lors que l'application SMS va s'ouvrir, vous verrez qu'il y aura un code de quatre chiffres qui sera euh, automatiquement rédigé dans votre rédacteur de SMS. Et c'est ça que vous allez cliquer sur le bouton « Envoyer » pour envoyer ça. La raison pour laquelle vous voyez que cet utilisateur n'arrive pas à envoyer le SMS, c'est parce que son numéro n'est pas accepté. Donc, Si vous êtes au Bénin, n'utilisez pas le numéro MOVE qui commence par le préfixe 60. Utilisez peut-être les 65, et les 95, les 94 et autres. Et non le numéro MOVE qui commence par 60. Ce n'est pas acceptable. Sinon, si c'est le crédit, et il y a crédit dans le téléphone. Donc, vous devez savoir que pour lancer la qualification de votre numéro de téléphone, vous devrez avoir un crédit d'appel de 100 francs minimum dans votre téléphone un crédit simple et non forfait sms ni faut faire appel crédit simple pour 100 francs minimum alors les amis comme vous le voyez ça c'est mon profil c'est mon profil donc comme vous le voyez j'ai déjà passé toutes les étapes de vérification comme vous le voyez tout est coché d'accord jusqu'au numéro de téléphone tout est vérifié donc ça c'est mon profil donc pour le leader c'est parce que son numéro a eu un souci c'est pour cela donc je ai déjà dit de, de changer le numéro parce qu'il y a la possibilité de changer le numéro et dans le profil je pense que c'est deux semaines après l'inscription ou bien trois semaines vous avez la possibilité de modifier le numéro si vous avez utilisé un numéro de téléphone qui n'avait pas envoyé un sms dans les états unis alors vous avez la possibilité de modifier le numéro et de rajouter un nouveau numéro alors voilà, j'ai voulu juste vous montrer mon profil pour vous confirmer que le, le numéro de téléphone de notre utilisateur n'est pas accepté. Donc il y a d'autres numéros qui peuvent être acceptés. Voilà. Alors mes chers amis, avant de finir la vidéo, je vais vous remercier pour votre abonnement. Parce que j'ai remarqué que ces derniers temps, il y a une grande majorité qui sont en train de s'abonner sur ma chaîne. Ma chaîne est en train de grandir. À une grande vitesse vraiment cela ne peut pas être possible sans vos abonnements alors je vous dis merci merci et merci que le bon dieu vous le rende au sanctuple alors euh, j'ai un lien que j'ai déposé dans la description de cette vidéo dédié au corps satoshi et au P network alors intégrez là bas et nous allons beaucoup échanger de l'autre côté rendez vous au sommet ciao